Nous allons recevoir Luc Balbon, que j'invite à, à venir ici, je vais lui préparer son petit, son petit carton ici, voilà, qui est journaliste, qui vit entre la France et le Liban et qui est actuellement correspondant à Beyrouth pour « Le monde de la Bible » après l'avoir été et pour La Croix et pour euh, Pèlerin Magazine. Voilà, vous avez couvert une grande partie des événements et des bouleversements du monde arabe, bien sûr euh, depuis la guerre du Liban jusqu'aux révolutions arabes. En 2006, vous, avez le, vous recevez le prix Reporter Espoir, des reportages en Égypte, en Palestine. En 2012, également le prix littéraire de l'œuvre d'Orient pour euh, le livre Jusqu'au bout. C'est nouvelle cité. Voilà, un entretien avec monseigneur, des entretiens avec Mgr Kasmoussa, pardon, l'archevêque syriac catholique de Mossoul. Voilà, vous tenez encore un blog aujourd'hui, oui. sympathiquement, « La vie des chrétiens d'Orient pour l'œuvre d'Orient ». Voilà, et puis vous avez publié avec euh, euh, le poète et écrivain euh, Claude vigé Vivre à Jérusalem ». Voilà, vous êtes là depuis ce matin avec nous, donc vous connaissez la règle. Je suis embêté avec mon téléphone, je suis vraiment désolé. Mais il n'y a aucun mal. Oui, bah, il y a des choses comme ça. Les téléphones, tout, oui, tout va bien. Et vous voyez que l'ambiance est vraiment euh, très bienveillante ici, donc il n'y a aucun souci. Je commencerai à être oui, malveillant en fait, à partir merci. de votre 21e minute. <rire> voilà. <rire> Mais en principe, un journaliste, ça sait faire des 2 des, des des minutes et des 3 minutes, donc des 20 minutes, ça devrait pouvoir le en faire 20 également. 20 minutes, ça, je respecterai. Super. Sans problème. Nous y allons, il est 16h07 à ma montre. Voilà. Alors, mon intervention, c'était une revue incontournable pour les chercheurs et les amoureux de la Terre Sainte. Les croyants convaincus, mais pas seulement. Et Sainte Magazine est aussi une revue incontournable pour les athées, les agnostiques, ceux qui se posent des questions sur Dieu, sur l'existence, sur la mort, sur leurs origines, et chacun se les pose. Juste avant mon intervention, j'ai regardé un peu les publications qui avaient 100 ans et plus. J'en ai trouvé 5. Le Figaro. Études, euh, le pèlerin, la croix, et puis une cinquième, euh, quelque part, bon, trois chrétiennes. Je me dis quand même, 100 ans, tous les autres journaux pratiquement ont disparu. Et franchement, un siècle d'histoire, euh, un siècle d'histoire sur... Euh, c'est pas rien, je veux dire. Quand on voit toutes les publications et tous les journaux qui ont mis la clé sous la porte, c'est quand même assez, assez étonnant. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que la fascination que j'ai pour Terre Sainte, elle est venue très tard. Elle est venue euh, au moment où j'étais en retraite, en 2014, quand j'ai quitté Bayard. J'avais des a priori sur Terre Sainte magazine, le titre... Sainte Magazine. Je pensais que c'était un, un titre un peu comme Pèlerin ou comme, vous savez, un de ces titres euh, de la presse religieuse, euh, une feuille paroissiale, euh, plein de bons sentiments et bon Dieu s'argue. Et puis j'ai découvert Terre Sainte en 2014, à la fois par un contact avec marie armel je pense qu'on s'était téléphoné pour, euh, pour euh, l'interview que j'avais faite d'une théologienne. Euh, musulmane libanaise qui s'appelait Naïla Tabara. Et puis, en 2014, donc, je suis tombé sur le numéro, mais j'en parlerai tout à l'heure, je, je suis tombé sur le numéro le spécial le, consacré au voyage du pape en Terre Sainte, qui m'a vraiment convaincu. Et je suis devenu un fan. Alors, il faudrait peut-être s'entendre aussi sur ce qu'est Terre Sainte. Terre Sainte, est-ce que c'est ce territoire qui va de la Méditerranée au Jourdain ou de la mer Rouge à la frontière libanaise, ou bien, est-ce que c'est plus grand Quand je lis Terre Sainte magazine, je vois des articles sur la Syrie, sur le Liban, sur l'Égypte, partout. Et au fond, quand on regarde bien, la Terre Sainte, pourquoi elle fascine Parce que c'est la rencontre du monde entier. Si on y parle toutes les langues. On y parle hébreu, on y parle anglais, on y parle français, on y parle allemand, on y parle des langages éthiopiens. Euh, C'est aussi euh, la, la rencontre de toutes les civilisations. Il aussi... ne faut pas oublier que Moïse était né en Égypte et que Abraham était né en Irak, qui sont venus après ici, que Jésus est parti en, en Égypte pour échapper au massacre des innocents que Damas s'était converti que Damas, que saint Paul, l'apôtre des Gentils, s'était converti sur, euh, sur le chemin de Damas. Et je pense que la Terre Sainte, c'est beaucoup plus vaste qu'Israël. Qu je sais que les Israéliens pas qu'on leur dise ça, mais vraiment, pour moi, la Terre Sainte, elle, elle dépasse, elle dépasse les, les frontières israéliennes ça me va être le Yémen avec la reine de Saba quand elle visite le roi Salomon. Alors avant avant avant peut-être de continuer, j'aimerais me présenter. Voilà dans, dans toutes ces histoires l'Irak, l'Égypte, la Jordanie où Saint Jean Baptiste baptisait, je vous ai pas parlé du Liban. J'ai réservé le, le Liban en dernier parce que ce pays, le pays du Séné, fait partie de mon histoire personnelle et qu'il m'a converti à à la passion de, de la Terre Sainte. Je dis passion parce que, quand on aime la Terre Sainte, on souffre aussi beaucoup. Dans ces années d'évangélisation, Jésus s'est rendu plusieurs fois au Liban, notamment à Tyr et à Sidon, l'actuel Seïda, pour y prêcher et accomplir des miracles. En attestent les évangiles de Matthieu et de Marc, qui racontent comment le Christ a guéri la fille d'une syrophénicienne et d'une cananéenne envoûtée par les démons. D'ailleurs, un orientaliste un important, qui s'appelait Martignano Rancadli, décédé en 2008, pensait que le cana libanais, la ville qui est à, pas au sud de Liban, non, non loin de Tyre, était le véritable cana évangélique du premier miracle de Jésus, rapporté par Jean, et non la ville juive de Galilée. Il l'a écrit dans un livre euh, publié en anglais et en arabe euh, par les études orientales et occidentales à Beyrouth. Donc, je vous disais que le Liban fait partie de mon histoire personnelle et qu'il a engendré ma fascination à la fois pour la Terre sainte et à la fois pour la revue. À la fin des années 90, je m'étais retrouvé au pays du du oh, jamais Je ne connaissais absolument pas ni Israël, ni la Terre sainte, ni tous ces pays... ni tous ces pays, euh, pays euh, moyen-orientaux. Euh, à la demande des éditions Albin Michel, euh, qui voulait que j'écrive un livre sur une religieuse qui vivait au Liban, Ce, voilà Sœur Brigitte, l'espoir ressuscité des enfants libanais. Et donc, je, je suis parti au Liban. Le Liban était alors en pleine guerre civile. L'ancienne Phénicie fut aussi mon premier contact avec Israël. à l'époque, si vous vous souvenez bien, Israël, Israël occupait le Liban. Il était parti de Beyrouth, mais il s'était replié au sud. Et, et là, vraiment, quand j'ai eu terminé mon reportage avec cette ermite, enfin cette sœur ermite de la montagne libanaise, je suis redescendu à Beyrouth et je me suis retrouvé, et pris sous les bombardements, dans le bunker du général Aoun, est-ce que c'est les bombardements J'en sais rien. J'ai eu une rage de dents épouvantable. J'ai donc été voir une dentiste et j'ai épousé la dentiste deux ans après. Donc voilà, <rire> voilà mon, mon, histoire, mon histoire avec le Liban. Et depuis, donc, je vis en, entre les deux pays, entre le Liban et, et la France. Oui, alors j'ai découvert une... Terre Sainte Magazine sur le tard, comme je l'ai j'avais des a priori. Je venais de, la, de, je venais de la presse profane. Entre 1970 et 1989, j'avais été reporter dans différents titres euh, de, de, de, de, qui n'avaient rien à voir avec la presse religieuse. Ainsi, mon premier reportage donc, au Liban avec la sœur Brigitte, à l'époque, je travaillais au groupe Prisma Presse, au magazine Géo, pour être euh, plus précis. Et le titre de Terre Sainte Magazine me faisait penser, comme je vous l'ai dit, à ces publications « bon dieu armes, pleines de bons sentiments », auxquelles la presse religieuse nous a souvent habitués. Mais à culpa j'avais tort. À partir de 92, tout en travaillant en France, je suis souvent revenu sur cette terre, fasciné par l'histoire des religions, le dialogue interreligieux et les différentes confessions, au Liban, on a 18 confessions, 14 chrétiennes et 4 musulmanes. Comme en Israël, là, il doit y avoir 14 chrétiennes et 4 musulmanes, puisque toutes les religions chrétiennes sont représentées en... sur la terre sur la terre' Sainte. Trois religions qui cohabitent sur cette terre, et je me suis consacré de plus en plus à ce domaine, à la terre sainte, au point que, fin 1993, pour, pour mieux me consacrer à l'information religieuse et à l'histoire des religions, j'ai quitté le groupe Prisma Presse. Et je suis rentré à Bayard Presse, au Pèlerin Magazine, puis à La Croix, où j'étais deux ans en correspondant au Liban, puis à nouveau, quand je suis revenu en France, au Pèlerin Magazine. J'ai alors multiplié les reportages en Israël, en Cisjordanie, à Gaza, mais, mais aussi en Égypte, en Syrie en Irak, avec des visages que j'oublierai jamais. À Bethléem, par exemple, la petite sœur Sophie et sa crèche, où elle recueillait des enfants palestiniens abandonnés dans la rue par des filles-mères euh, ou par des gens qui n'avaient pas les moyens. Et j'ai vécu là trois jours une histoire d'amour absolument extraordinaire dans cette crèche. Je me souviens aussi d'un euh, reportage que j'avais fait à Gaza avec euh, des enfants, les accords d'Oslo venaient d'être signés. Et ces gamins, dans une école à Gaza, me disaient C'est formidable, la paix est signée, on va pouvoir jouer avec des enfants israéliens. Évidemment, bon, les choses se sont bien dégradées. Je me souviens aussi du contact que j'avais eu avec Michel Warshawski, euh, l'israélien, euh, qui avait fait plusieurs euh, séjours en prison pour avoir pris parti pour les Palestiniens, et, et de son père qui avait fondé une association qui s'appelait « Rabbin pour la paix » et qui venait replanter des, des oliviers, des arbres que les Israéliens avaient coupés. Pour moi, c'est des visages vraiment que j'oublierai que, que j'oublierai jamais. Ma découverte de Terre Sainte magazine fut progressive. Elle est d'abord passée par ma rencontre avec un franciscain, Gwénole, je sais, nous avions été mis en contact, là encore. Un éditeur voulait me faire écrire un livre sur sa vie. Vous savez, quand on est journaliste et qu'on ne présente pas le 20 h il faut vraiment, pour mettre du, du beurre dans les épinards, faire plein de tâches à côté. Donc, j'ai souvent été le nègre. J'ai souvent prêté ma plume. Et donc, avec Gwénodé, il y a une histoire d'amitié. Et Gwénodé m'avait parlé à l'époque de la rencontre. Il avait fait un livre, d'ailleurs, « Rencontre sur l'autre rive », qui a été republié, republié il n'y a pas longtemps par Albin Michel, euh, il avait fait une, une, un, un livre sur la rencontre entre le sultan Malek Al-Kamil et saint François euh, dans le delta du Nil lors de la cinquième croisade. Et il m'avait expliqué qu'à l'époque, quand saint François était rentré, il avait publié des textes disant Il faut vivre avec et parmi. Plutôt que convertir ou mourir en martyr. C'est tout l'honneur de, de saint François. Et c'est aussi peut-être, sans doute, la raison pour laquelle, pendant des siècles, on a caché un peu tout cet aspect de l'œuvre de saint François. Et que l'institution a fait de saint François un saint de vitrale Quand on voit saint François, c'est comme un peu Jeanne d'Arc. Voilà. On, on, on le voit toujours en train de manger, en train de donner à manger aux petits oiseaux et on oublie qu'il a été le premier, le précurseur du dialogue islamo-chrétien. Est-ce la raison pour laquelle, moi, j'en suis convaincu que quand euh, les musulmans, Salah euh, al Saladin conquiert Jérusalem à la fin du 12e siècle. C'est la raison pour laquelle les musulmans, qui avaient renvoyé toutes les congrégations et tous les ordres religieux à l'époque, permettent aux, aux franciscains de rester. J'en sais rien, je n'ai pas les compétences des brillants universitaires qui sont passés avant moi, mais moi je le crois. Je pense qu'il y a quelque chose de, de vrai là-dedans. Et puis, si ce n'est pas vrai, ben, il faut me laisser croire. Il faut me laisser croire que... Saint-François a été vraiment celui qui a maintenu une présence chrétienne à Jérusalem. Et c'est resté, je crois, que le, le patriarcat latin est venu là, au milieu du XVIIIe siècle. Hein, Donc, vous voyez, pendant des années et des années, la seule présence chrétienne, c'était les, les franciscains. Bien, si j'avais découvert les, les franciscains, j'étais pas pour autant... Euh, convaincu par Terre Sainte Magazine. Et puis, en 2014, quand j'ai pris ma retraite, euh, après 41 ans d'un parcours journalistique, dont, dont la moitié est consacrée à la Terre Sainte, Catherine Beaumont, qui était directrice, à l'époque, de la communication de l'œuvre d'Orient, m'avait demandé de collaborer avec l'œuvre. Et c'est vraiment là que je suis passé de mes a priori à la séduction, et que j'ai compris et évalué le trésor inestimable que représentait ce patrimoine incontournable qui Terre Sainte Magazine. Je vous l'ai dit non seulement pour les thésards, les doctorants, les historiens, mais aussi pour le grand public, public de base et, et les journalistes. La lecture du numéro de l'été 2014 consacré au voyage du pape François en Terre Sainte fut pour moi la révélation et fut pour moi décisive. Notamment la double page de photos des trois murs et deux mystères, où la journaliste, je ne citerai pas qui, montrait toute la volonté du pape de s'incliner à la fois devant la souffrance des Palestiniens en priant contre le mur de séparation et sur la souffrance des Juifs dans l'histoire en venant se recueillir à Yad Vashem. Et je me suis dit il y a là quelque chose vraiment intéressant. Ce jour-là, je fus convaincu et totalement converti. Mais si, pour les journalistes que nous sommes, Terre Sainte Magazine est un outil qui nous sert à mieux comprendre la, la situation et à la transmettre à notre, à notre lectorat, force est de se demander, mais pourquoi Alors, il y a quatre points, pour moi, qui sont vraiment euh, capitales. La première, le premier point, c'est parce que Terre Sainte, quand on regarde, est écrit par des hommes et des femmes qui vivent en Terre Sainte. C'est ce que marie Garmel m'avait dit. Qui contemplent les paysages, les couleurs, qui ressentent les odeurs et entendent les différents accents qui y sont parlés. Dans ma profession, j'ai souvent été frappé par ces gens qui arrivent dans un pays. Ils restent quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, et qui retournent dans leur pays d'origine pour écrire un livre clé sur les problématiques du pays qu'ils viennent de quitter. Terre Sainte, ce n'est pas ça. C'est des gens vraiment qui vivent qui vivent la Terre Sainte, dans leur, leur trip, par tous les ports de la peau. Et ça, le, le lecteur le sent tout à fait. Le deuxième point, c'est que Terre Sainte est remarquable également par sa prise en compte de l'actualité, de l'aujourd'hui. Je prends un exemple. Je peux, lire dans les je peux lire ou je peux écrire un article, je vais dans les bibliothèques sur la Nakba, sur la Narda ou sur la Jordanie. Je vais lire les 200 ou 300 ou 400 livres qui ont été écrits et puis je vais faire une synthèse et je vais écrire le livre. La Terre Sainte ajoute toujours quelque chose un témoignage, un portrait, une vie. Oui. La Jordanie, par exemple, j'ai lu récemment un très bon article sur la Jordanie. J'ai lu, Mais derrière, ça, ça s'arrêtait. On parlait du roi Hussein, de son fils, d'Abdallah, de ses relations avec Israël, etc., et mer Mais voilà, Terre Sainte, si on lit un article sur la Jordanie, il y a toujours une interview, par exemple, d'un jeune ou, ou d'un religieux euh, qui explique ce que c'est que la Jordanie d'aujourd'hui. Parce que le monde y change. La Jordanie d'aujourd'hui, ce n'est pas la Jordanie d'il y a 10 ans ou 15 ans. Tout à l'heure, je vous parlais du reportage que j'avais fait avec les jeunes Palestiniens en 1993. J'ai refait le même reportage 15 ans après. C'était plus le même discours. Donc, Terre Sainte en tient compte. Il y a vraiment une, une, une attention vraiment à l'aujourd'hui. Et ça, en tant que journaliste, j'y suis vraiment très sensible. En fait, Terre Sainte a réussi un, un miracle. Il a réconcilié le monde universitaire, le monde des chercheurs, avec le journalisme. Ce qui n'est pas une mince affaire, parce qu'en général, les chercheurs pensent qu'on n'a on pas, pas les données, qu'on est léger, qu'on raconte n'importe quoi. Et nous, on rend bien ça aux chercheurs en disant qu'on ne les comprend pas et qu'ils ont trois lecteurs. Donc, c'est complètement idiot, je veux dire, parce qu'on a besoin des uns des autres. On a besoin de ces articles de fonds écrits par les universitaires et on a besoin de les compléter euh, par, euh, par des témoignages d'aujourd'hui. Et Terre Sainte le fait très bien. Deux minutes Encore Oh là là. Pour même expliquer sur la relation entre le travail du passé et des universitaires au présent, je prends ici l'exemple des séquences archéologiques, l'un des points forts du magazine. À travers les articles de, CSM, de TSM, on perçoit que l'archéologue n'est pas seulement un personnage hors du temps qui arrache, qui arrache avec sa pelle et sa brosse des morceaux d'histoire à la terre qui finissent par mourir dans des vitrines de musée, mais qu'il participe aussi à la vie présente notamment à la protection de la nature. J'ajoute aussi que les pages de la rubrique Express, en fin de magazine, offrent un panorama complet de l'actualité d'aujourd'hui de la Terre Sainte, pour le lecteur. En trois, l'esprit. Terre Sainte Magazine n'est pas seulement une revue militante, au sens où on l'entend habituellement. Son engagement est de faire aimer la Terre Sainte c'est le sous-titre, de, comme le, le, le, le sous-titre de la revue le stipule. Mais sans esprit politique partisan, en dénonçant sans, sans agressivité le terrorisme, le nationalisme, les injustices, la condition de vie souvent détestable des Palestiniens, dont une grande majorité veulent vivre en paix et en justice. TSM et son équipe développent un esprit de vivre ensemble, mais sans faire disparaître pour autant les incompréhensions, les obstacles, les conflits et la complexité du pays. En quatre, il s'adresse à un public large, avec un souci permanent de compréhension. Si la rédaction en chef fait intervenir des experts pointus, des universitaires reconnus, elle veille à ce que les textes de ces experts restent accessibles. Je citerai ici les mots de Marie-Armel Beaulieu, qui m'a interviewé il y a quelques temps pour mon blog, qui me disait, quand j'écris, je suis hanté par la question. Est-ce que les lecteurs pourront me comprendre Un style simple, certes, accessible, mais sans concession à la naïveté. Dans mon parcours journalistique, j'ai ainsi le, le souvenir d'une lectrice de Pèlerin qui m'avait écrit en, en, en me disant, en m'écrivant, en lisant votre article, monsieur, j'ai compris la différence qu'il y avait entre un séfarade et un eschenaz. Merci. Je gardais précieusement cette lettre. ne pousse son lecteur à aller vers le haut, grâce à des articles de fond écrits par des figures intellectuelles pointues, mais en les accompagnant, et je le répète, toujours par des reportages qui vit à la vie, qui, qui touchent à la, à la vie actuelle. Voici, juste deux minutes pour finir. Voici quelques reportages en cas de portrait dont je fis servi depuis 2014 pour écrire certains de mes articles, sans forcément, je le précise, être en accord avec les arguments et les conclusions de leurs auteurs. Outre ce 2014 dont je vous ai parlé, j'ai lu des articles absolument profonds sur le sionisme des chrétiens américains. Avec ce texte, j'ai compris bien plus qu'en lisant un ouvrage de 200 pages sur le même sujet. Une enquête sur la signification des mots anti-judaïsme, antisémitisme, anti, anti, anti Des interviews de jeunes chrétiens palestiniens qui confient leur perception de l'islam, où l'un d'eux affirme ⁇ Tant qu'on n'aborde pas la religion, tout va bien. Extraordinaire. Dans un autre numéro, un frère franciscain du Maroc parle des difficultés qu'il éprouve pour dialoguer avec les musulmans. Mais dans l'esprit de François, il persiste à continuer, à vivre avec... Et parmi, le portrait interview d'un palestinien, mustapha Barghouti, qui renvoie dos à dos la violence du Hamas et la politique de coopération de l'autorité palestinienne. Un dossier sur la Syrie, le récit de la famille Nassar qui lutte pour conserver ses terres qu'Israël affirme lui appartenir. Le traitement de ce dernier article m'a interpellé parce qu'il démontre toute la difficulté qu'à l'équipe de Terre Sainte à travailler dans un pays comme Israël. En fait, la démocratie israélienne a des limites. Et quand on écrit des articles un peu trop acerbes et un peu trop critiques sur la colonisation ou sur les injustices du gouvernement précédent, on risque l'exclusion, on risque le non-renouvellement d'une carte, on risque, on risque beaucoup de choses. Tous les journalistes le savent, euh, les difficultés qu'on a à se rendre à Gaza, par exemple, où il faut euh, demander des autorisations qui vous sont refusées qu'une fois sur deux. Ou bien euh, les fouilles dont on fait l'objet à l'aéroport Ben -Gurion, où on regarde notre carnet de notes et les gens qu'on a rencontrés. Et ça, c'est tout à l'honneur de Terre Sainte. Depuis 67. Depuis 67 ces difficultés sont grandes et Terre Sainte les contre. C'est-à-dire que Terre Sainte maintient le cap et travaille en marchant sur des œufs. Voilà. Bah, écoutez, c'est fini. Merci, Benoît.